Anneuse, sais-tu Grethe de Zonge? Ni pas à Zerfine. Il trait d'un en voir en le de Farian. On a des, hein, Pé vit douaret, Mais, évidemment et réellez goulénouen, gon en p Pé en turquen, en Non, mais... Oh, comprends-la raison vraiment après ils avaient mes Caro, Eh un Caro Caro Je un Un et un un roman policier Non ma mais... Je tue. je le te rends, l'air a de nous penant. Iginota, bros pagne, idan niole, ber andalusia, eur meurtre abobinap. Inochtelri, la stapas, arvor de Nenpras, eur ravier, Pizza de la plancha, a Gigomper un enselour, Piedro, chorizo de la Te C'est pas ça, c'est pas ça. C'est comme ça. a Ah, il y a Il oh, un bah, Il y a à -à Nous, un y a ah ya yeah, euh... euh, euh D'y on nezé? a un bacarabonné quand on est mignonette, nous-mêmes. Quand on est mignonette, nous avec Euh... Ma... Je euh, en merguerre à faire d'où me prête de l'épouce. Ah, guérim. À peine on se ritait avec Frico non mais Kimi, non mais... de ce qu'il perdra de la voix Allez C'est les deux, un DVD, hein Un DVD quand on éclaire de moutils. Hein Kimi Allez Non mais, il faut quoi de la voix Il reste bien, il reste bien. Il est même à faire... un temps va m'effé à la ouen quand tu